seva seva sarve Namaskaram. Namaskaram, à tous, eh bien, eh bien, la propagation du virus et les décès ou les morts qu'il cause, malheureusement, S'accélère. En particulier aux États-Unis, je pense que les dernières 24 heures ont été les pires. Plus de 2 personnes sont mortes. Le nombre de gens testés positifs a dépassé les 600 000. En Inde aussi, plus de 380 morts, mais un, si on peut appeler ça un signe encourageant, un signe encourageant c'est que ça a lieu dans deux petits clusters, Mumbai, Pune, Indore et Delhi, représentent ensemble plus de 60% à la fois des cas déclarés et des morts. Cela nous donne un peu. On peut espérer arriver à le contenir dans de petites zones, plutôt que de le répandre dans tout le pays. Mais en même temps, au moins un cas a été déclaré dans plus de 380 districts à travers tout le pays. Donc, qu'est-ce que ça va donner Tout dépend du degré de responsabilité avec lequel chaque citoyen agit dans ce pays. <coughs> Malheureusement, ça dégénère dans l'État de New York. Ça paraît difficile à contrôler dans la semaine à venir ou les deux prochaines semaines. Il semble que ça va s'accélérer. Ça va à coup sûr s'accélérer en Inde. Et bien sûr, il y a un confinement sévère jusqu'au 20 avril. Après cela, un confinement plus souple jusqu'au 3 mai dans ce pays. Mais le niveau d'efficacité du confinement dépend du niveau de discipline des citoyens. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui prennent plaisir à répandre de fausses nouvelles, à créer de la confusion, à rapporter des choses, qui n'ont jamais eu lieu. Je ne sais pas ce que c'est vraiment pathétique que quelqu'un puisse prendre plaisir à ce genre de choses quand il y a une telle souffrance, à la fois en termes de santé et financièrement, en particulier pour les plus pauvres dans ce pays et dans le monde. Si on ne gère pas ça comme il faut, eh bien... Si ça emporte vraiment un important segment de la population, on va probablement faire retomber 150 à 200 millions de personnes dans la pauvreté. On les en a sortis ces 15 dernières années, on les ferait directement retomber dans la pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui n'est pas une chose qu'on veut voir. Personne ne devrait prendre plaisir à jouer de mauvais tours et à semer la confusion, simplement parce que vous avez les outils des réseaux sociaux entre vos mains. Mais malheureusement, c'est un petit nombre, mais tout de même, il est douloureux de voir que les gens prennent plaisir à de telles choses. Quand il y a tant de difficultés, en particulier les professionnels de santé traversent d'énormes difficultés, et aujourd'hui j'ai parlé à une institution médicale de premier plan, du Punjab. Donc tous les médecins et leurs préoccupations, le genre de décision qu'ils doivent prendre... en Italie, quand ils ont dû décider qui a... Les... Quand ils ont dû décider en Italie qui allait avoir un respirateur et qui n'allait pas en avoir un, ils ont décidé en fonction de l'âge. Cela veut dire que si vous et votre mère étiez tous les deux malades, vous allez choisir que votre mère va mourir. Un être humain ne devrait jamais être confronté à ce genre de décision, parce que si vous prenez une telle décision, vous allez devoir vivre avec pour le reste de votre vie. Donc malheureusement, des médecins ont été obligés de prendre ce genre de décision. Dans d'autres pays, ils ont mis en place une loterie, qui va avoir le respirateur Il y a 100 patients à l'hôpital, mais seulement 5 respirateurs, qui va avoir le respirateur, qui va vivre, qui va mourir Tirer au sort. Donc, on ne devrait pas pousser la nation, le monde et la communauté médicale, et nous-mêmes, vers cette situation, où vous allez devoir prendre ce genre de décision selon quels critères l'un va vivre et selon quels critères on va laisser un autre mourir. Ça ne va pas. Mais si les choses dégénèrent, c'est comme ça que ce sera, ce sont le genre de décisions que nous pourrions tous avoir à prendre. Donc ne nous poussons pas vers là, c'est très très important. Donc dans le cadre de la levée, de fonds pour la campagne « Battre le virus » que l'on fait. Le nombre de gens qui ont besoin d'aide et de nourriture, ce nombre augmente. On ne pensait pas que dans l'Inde rurale, il y aurait tant de gens, mais le nombre de travailleurs migrants, ils se rassemblent tous maintenant, du fait de cette nourriture que l'on offre. Donc, il y a ce défi de lever des fonds et de tenir la distance, on ne sait pas combien de mois cela sera nécessaire. Parce que même si le gouvernement assouplit le confinement, pour que l'activité économique se redresse, qu'elle remarche à plein régime, ça va prendre un certain temps, on ne sait pas combien. Donc, dans ce cadre, nous mettons un tableau en vente, ce n'est pas une peinture formidable, je ne suis pas un peintre formidable non plus, j'espère juste que grâce à mes autres réputations, je vais réussir à vendre le tableau pour un montant substantiel, pas à cause de la qualité du tableau. On va l'afficher maintenant pour que vous puissiez le voir, parce que beaucoup de gens ont posé des questions. Mm -hmm. Arrivez-vous à lire Un jour n'est qu'un fragment de temps, un fragment qui nous laisse vivre et mourir. En ce jour, vivons, et vivons pleinement. Ne m'insultez pas en me demandant, « Sadhguru, qu'est-ce que tout ça est censé vouloir dire ?» Si vous me posez cette question, ça veut dire que ça n'a aucun sens pour vous. N'essayez pas d'en trouver un, c'est une peinture abstraite, donc elle n'est pas censée avoir un sens quelconque. Comme euh, l'image n'est pas suffisamment grande pour que vous puissiez tous voir, nous allons la parcourir morceau par morceau. Quelqu'un peut décider dans quel ordre, s'il vous plaît Ceux d'entre vous qui souffrent de mon tableau à distance, tenez bon, s'il vous plaît. la valeur des insectes est en hausse dans le monde, je peux le comprendre. Donc, dans quelques jours probablement, nous allons mettre en place une plateforme. Avant le 30 avril, la personne qui fait la donation la plus importante, au fond, battre le virus, va avoir le tableau. Et les autres, s'ils veulent, nous allons en faire des copies. Ils peuvent aussi avoir une plus petite copie. Ce tableau fait 1,50 m par 1,50 m. Donc avant de l'acheter, vous devez voir si vous avez un mur. Il fait 1,50 m par 1,50 m. Enfin, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Des questions Cette question est de Jay. Namaskaram, Sadhguru. Il y a quelques jours, vous avez dit dans un darshan que vous ou un vous autre ne pouvez intervenir après la mort, que si la coque karmique est devenue rédition. vraiment fine. Mais avant, Mais avant cela, vous avez dit que si l'on est assis avec vous, il n'y a pas de retour pour cette, retour pour cette personne. personne. Je suis un peu Anxious. inquiet. Est-ce que vous, vous revenez on on sur votre promesse <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Maintenant. Maintenant. Maintenant. Vous êtes un sacré disciple, qui que vous soyez. Au lieu de me dire, cette gourou, je vais la rendre aussi fine que vous voulez, je vais la rendre aussi fine que nécessaire pour vous. Au lieu de ça, vous me demandez, « Sadhguru, promise... Sadguru, vous avez promis, alors allez-vous All right, tenir la promesse ou revenez-vous dessus a... ?» C'est la posture a... qu'Ananda Tirtha avait adoptée. Well... <coughs> Ceci doit être compris. See... Voyez... Le problème avec les gens, c'est qu'ils ont pris leur expérience individuelle de la vie un peu trop au sérieux. Ils ne comprennent pas que cette expérience individuelle que vous avez de la vie n'est que pure magnanimité de la création, c'est tout. Ça n'a rien de sérieux. Ils peuvent juste débrancher la prise à chaque instant, vous voyez en ce moment le virus vous êtes parti aujourd'hui vous allez bien et demain matin vous pourriez être parti. Le monde entier, quasiment le monde entier est en confinement, juste un virus invisible. Donc vous comprenez que votre existence individuelle est à ce point fragile. En même temps, elle est construite de telle façon qu'elle peut durer et persister. Sa persistance, le degré de persistance de cette vie individuelle dépend simplement de son niveau d'identification avec son moi individuel. Et là, comment dire, les structures qui forment une vie individuelle. Vous voyez, vous êtes vous, en tant que vie, vous êtes essentiellement une vie, ensuite un corps, ensuite un petit peu de mental. À partir de cette combinaison, vous devenez une personne. Comme vous devenez une personne, vous avez tout un tas de choses dans le monde. Vous avez une maison, vous avez une famille, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez même un gourou. Plein. Vous avez tous les accessoires. À fond. Mais vous devez comprendre que vous êtes essentiellement un fragment de vie. En ce qui concerne le corps, on peut dire, « Ceci est mon corps, cela est ton corps. » En ce qui concerne la structure de notre mental, je peux dire, « Ceci est mon mental, cela est ton mental. » Mais quand il s'agit de la vie, il n'y a rien de tel que « Ma vie est ta vie ». C'est un grand phénomène de vie. Vous pouvez en capturer un peu et prétendre « C'est la mienne ». Ou, vous pouvez sans cesse augmenter le volume de vie. Vous ne pouvez l'augmenter que si vous n'êtes pas identifié avec le peu que vous avez accumulé. Le peu que vous avez accumulé l'est du fait de différents paramètres. Simplement à travers le privilège de la naissance, ensuite en grandissant, certains vont peut-être grandir, certains peut-être pas, en tant que vie, je veux dire, le corps grandit, le mental grandit, l'activité grandit. Mais cette vie, a-t-elle grandi Ça dépend de beaucoup de choses. Si vous capturez un peu de vie et que vous vous identifiez à cela, vous allez juste rester cela. Vous dites que vous êtes un chercheur spirituel. Moi aussi je vous ai cru comme vous m'avez cru. <rire> Quand j'ai dit, après être arrivé et vous êtes assis, vous avez dit, « C'est le gourou. nous sommes de vrais chercheurs, nous sommes sincères. » Alors j'ai dit, « Si vous vous asseyez avec moi, ça y est, pour vous. » Donc revenez-vous sur votre promesse d'être un chercheur Si vous êtes un chercheur, ça veut dire que vous cherchez sans cesse. Vous n'êtes pas juste identifié avec ce que vous avez. Si c'est le cas, si cette vie s'étend sans cesse, la structure karmique devient de plus en plus fine. Si vous lui permettez vraiment de s'étendre, elle va devenir frêle. J'ai dit, si vous la rendez très fine et frêle, ce sera facile pour moi. Mais maintenant, vous vous en tenez à ma promesse Peu importe, Sadhguru. Je suis épais comme un mur, mais vous avez promis. Je ne reviens pas sur ma promesse, laissez-moi vous expliquer le processus, après ça choisissez si vous voulez être épais ou fin. Cette question vient parce que un peu épais ici aussi, je crois. « Épais » veut dire « fort », vous savez. Le plus populaire, euh, peut-être que « populaire » n'est pas le mot, le fruit à coque le plus répandu au Centrisha Yoga est la cacahuète. J'ai retiré le mot populaire, Répondu. Donc, une cacahuète n'est pas vraiment un fruit à coque. C'est une légumineuse, ce n'est pas vraiment un fruit à coque. Mais parce qu'elle pousse dans le sol et qu'elle a besoin d'une protection, la nature lui a donné une belle coque. Comme elle a une coque, elle prétend être un fruit, exactement comme vous. Ce n'est pas vraiment un fruit, mais elle agit comme un fruit. Donc, à travers toute votre vie, vous pouvez vous y prendre comme un vrai fruit, ce que la plupart des gens arrivent à faire. Mais ce que la mort veut dire, c'est qu'ils casse la coque. La mort est un casse noix Donc la coque est cassée, le corps physique et ce mental sont partis. Mais vous savez, il y a une couche de protection à l'intérieur. Vous avez vu cette petite couche fine, comme du papier, une autre couche sur la cacahuète. Elle s'appelle Testa. Elle est très importante. Tant qu'elle est là, bien que la coque extérieure soit cassée, elle peut à nouveau germer, devenir une plante et redevenir... une cacahuète peut devenir beaucoup de cacahuètes. Ils disent qu'il n'y avait que deux cacahuètes, Adam et Eve. Regardez-vous maintenant. Donc, cette seule cacahuète, si vous laissez cette peau, elle peut germer et devenir beaucoup de cacahuètes. Ces nombreuses cacahuètes vont à nouveau traverser le même processus et devenir beaucoup, beaucoup de cacahuètes. Donc... Ce que je vous ai promis, c'est que quand l'heure viendra, cette fine couche, cette couche comme du papier, je vais la peler pour vous. Si vous êtes bien trempé, très facilement on peut la retirer. Si vous n'êtes pas bien trempé, je dois utiliser mes ongles et faire... Si vous voulez, je vais le faire, ça fait mal, c'est tout. Si je vous retire une couche de force, ça va faire mal. Mais si vous l'avez bien trempée et qu'elle devient tendre, alors si simplement je la touche, elle va partir. Ça, c'est votre choix. J'ai dit que si elle est devenue très fine, très facilement, elle va partir. Maintenant, si vous retirez cette couche, il y a quand même une cacahuète. La seule chose, c'est qu'elle ne peut plus germer. Une fois que vous avez retiré cette couche, si fragile et fine comme du papier, si vous la retirez après ça, elle devient incapable de germer. Parce que c'est une dicotylédone, elle est séparée en deux, et après ça, elle ne peut pas germer. Le mécanisme de base de la germination est retiré simplement parce que cette fine couche a été pelée. Si vous êtes assis avec moi un instant, ça ne veut pas dire que vous êtes juste venu vous asseoir et être parti. Ça veut dire que vous avez vraiment... Peut-être que « assis » n'était pas le bon mot. Si vous êtes avec moi, j'aurais dû dire. Je pensais que si vous êtes ici, vous êtes avec moi, parce que je suis comme ça. Quand je suis, vous, je suis ici avec vous, je suis ici avec vous, je ne suis pas autrement. J'ai cru que vous étiez aussi comme ça, et j'ai dit, si vous êtes assis avec moi, maintenant vous arrivez, vous vous asseyez comme ça, ok, je me suis assis, que s'est-il passé Qu'est-ce que je peux faire Donc, quoi qu'il en soit, je ne reviens pas sur ma promesse, si vous avez vraiment été assis avec moi, si vous avez été avec moi un instant, c'est un mécanisme qui fait que naturellement la peau va s'en aller. Est-ce qu'elle va s'en aller sans effort ou dans la douleur Cela dépend de vous, mais elle va s'en aller. Mais la cacahuète est toujours là. Elle ne peut pas germer, mais elle continue à traîner. C'est la promesse qu'on a faite. On va veiller à ce que vous ne regermiez pas. Mais il y a deux jours, on en parlait, on parlait de complètement dissoudre quelque chose. Pour la dissolution, sans une certaine coopération, non. Évitez que vous ne regermiez pour qu'aucune autre cacahuète ne soit produite par vous. Eh bien, je vous l'ai promis, je vais tenir la promesse. Mais je pensais qu'on allait enlever vos aspirations. Au lieu de simplement ne pas germer, vous êtes capable de... Quand vous êtes fraîchement mort, on parlait uniquement d'après la mort, pas vrai Oui L'autre jour Ok. Si vous le faites quand vous êtes en vie, c'est fantastique. Mais vous n'avez pas pu. Vous y avez travaillé, vous êtes devenu tendre, mais vous n'avez quand même pas pu. Donc vous êtes fraîchement mort. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais j'aime l'utiliser. Fraîchement sorti du ventre, fraîchement mort. Donc, quand vous êtes fraîchement mort, à ce moment-là, c'est une bonne occasion pour se dissoudre complètement. Donc est-ce que vous allez me permettre de faire ça ou juste d'enlever la peau pour que vous ne puissiez plus germer et prendre votre propre temps pour vous dissoudre Mais sans pouvoir reprendre un corps de plus, ça je vous l'ai promis, je vais m'y tenir. Mais maintenant, j'ajoutais à ma promesse, je renchéris ma promesse, je ne retire pas ma promesse, je renchéris la promesse. Pas juste de ne pas germer, la dissolution elle-même peut avoir lieu, si simplement vous êtes dans un mode de coopération. Vous pensez qu'en étant comme une pierre comme ceci, et vous voulez vous dissoudre, comment dissoudre une pierre Ça va prendre un million d'années. Non pas qu'une pierre ne puisse pas être dissoute, ça va prendre un million d'années. Mais si vous devenez doux comme du sucre, ou au moins comme du sel, en quelques minutes, on peut vous dissoudre. C'est tout ce que je disais, je ne revenais pas sur la promesse. Donc, qu'est-ce qui va vous faire travailler ou persévérer un peu plus, avec plus de détermination, pour que vous puissiez aussi réduire le travail de votre gourou. Ça aussi, vous devez y penser. Allô Ça aussi, vous devez y penser. Pas seulement à comment vous allez être libéré, vous devez aussi penser, comment puis-je réduire le travail de mon gourou Cette pensée ne vous a jamais traversé l'esprit. <rire> Donc, si vous êtes comme ça, alors, il y a des façons d'accélérer votre sadhana. Ceci est arrivé, un garçon juif, un garçon de 12 ans, il est à l'école, il est excellent dans toutes les matières, mais juste en mathématiques, il ne se débrouille pas très bien. Les familles juives sont comme ceci une matière où ça ne va pas bien, ce n'est pas bon. Les autres diraient il est bon en tout, les maths, il n'aime pas, c'est pas grave. Ce n'est pas comme ça que marchent les familles indiennes et les familles juives. <rire> si vous obtenez 98, une mère indienne va vous demander où sont les 2% restants, que s'est-il passé Tous les autres, ils vont organiser une fête et célébrer, mon fils a eu 98%, pas en Inde. Ils vont vous dire où sont les deux autres pourcents parce que nous venons de cultures où l'effort humain est de la plus haute importance, pas 98%, 99%. Faites-vous des efforts ou pas Donc ils décident, bien qu'il soit une famille juive, ils décident de le mettre dans une école catholique où le professeur de mathématiques est censé être bon. Donc le garçon y va et quatre mois plus tard, il a 100 sur 100 à chaque contrôle. Alors, les parents sont très heureux. Et ils se disent qu'ils devraient offrir un cadeau au professeur de maths. Et ils disent, nous aimerions rencontrer ton professeur de maths. Il a vraiment fait des miracles pour toi. Tu as 100 sur 100 en mathématiques, ce que tu n'avais jamais atteint ces deux dernières années dans l'autre école. Le garçon dit, ça n'a rien à voir avec le professeur de maths. Alors, comment ça se fait disent-ils. Eh bien, j'ai vu un gars à l'école qui a été cloué sur un signe plus. Donc c'est tout. On peut faire quelque chose comme ça pour vous. Un de ces garçons, on va le clouer ou le prendre par les pieds. Voyez les serpents Si on fait ça à l'un d'entre vous, les autres vont faire des efforts. Si c'est la seule façon de vous faire passer le message, qu'est-ce que j'y peux Je crois aux choses qui marchent.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 un garçon rentre de l'école et dit, « Papa, tu te souviens, tu m'as dit que si je réussis mon contrôle de maths, tu vas me donner 50 euros. » Le père lève le nez du journal qu'il est en train de lire et dit, « Oui, mon garçon, je m'en rappelle. »« Eh bien, papa, je t'ai évité la dépense. » La vie est déjà investie. Maintenant, n'essayez pas d'économiser ma vie. Quand vous êtes assis ici, j'ai investi ma vie en vous, d'une certaine manière. Maintenant, n'essayez pas de l'économiser. Si j'avais voulu l'économiser, je l'aurais économisée moi-même. Elle est déjà dépensée. N'essayez pas d'économiser l'argent déjà dépensé. Oh. Oh. Excusez-moi. <coughs> uh